Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Si vous cherchez des remèdes et des astuces naturelles, vous êtes ici au bon endroit. Aujourd'hui, je vous amène une remède vraiment efficace. Les amis, j'ai appliqué ces deux ingrédients sur ma peau. Et vraiment, quand vous allez voir les résultats, vous allez vraiment être étonnante. C'est quelque chose de merveilleux. Elle fonctionne vraiment bien. Si vous avez des boutons sur la peau, des boutons coulants comme ça, qui de l'acné là avec les, des pus dedans qui... qui euh, vous fait mal quand vous allez appliquer ça sur le visage vous allez voir les résultats sont impressionnants ils vont sécher les boutons sur le visage et l'autre ingrédient va venir hydrater et cicatriser euh, les boutons sur le visage c'est quelque chose de merveilleux et c'est très simple et facile à faire si cela vous intéresse regardez la vidéo jusqu'à la fin et je vous invite aussi à vous abonner si vous faites pas encore partie de cette belle communauté et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir automatiquement chaque vidéo que je dépose en ligne donc, les amis, pour préparer ce, ce remède, hein, vous allez avoir besoin de la peau de l'orange. Comme vous voyez ici, j'ai récupéré la peau de l'orange. Donc, l'orange, je veux la garder. La peau, je veux la mixer, d'accord? Je veux la mixer dans le mixeur pour que ça devienne une pâte. Après, je veux venir mélanger avec cette dentifrice. Donc, c'est le signal hein, au charbon, d'accord? Donc, euh, il y a déjà le, char, le charbon dedans. Donc, c'est le dentifrice signal au charbon. Vous allez voir, c'est très, très efficace. Maintenant, je vais aller mixer ça et je vais vous montrer comment faire le mélange de deux ingrédients. Donc, vous voyez, ici, j'ai mixer la peau de l'orange, hein. j'ai mis un tout petit peu d'eau pour qu'il devienne une pâte, je vais prendre deux cuillères à soupe comme vous voyez ici maintenant je vais venir rajouter la pâte de dentifrice au charbon d'accord la pâte de dentifrice au charbon hein. c'est du signal que ça s'appelle comme vous voyez ici je vais mettre une cuillère à soupe de la pâte de dentifrice au charbon Je vais bien bien mélanger les deux ingrédients et je vais l'appliquer sur mon visage hein, pour vous montrer comment l'appliquer et le je vais laisser reposer pour que vous puissiez voir aussi le quelques résultats le premier résultat que ça va apporter. Donc, mes amis, avant d'appliquer le mélange sur votre visage, rassurez-vous que votre visage est bien nettoyé. Si vous vous maquillez, enlevez le maquillage avec un, un démaquillant. Même si vous ne vous maquillez pas, nettoyez bien votre visage pour enlever la poussière. Parce que vous savez que dans la journée, quand on se promène, la poussière vient se coller sur la peau. Donc, c'est bien de bien nettoyer la peau avant de venir mettre le produit sur le visage d'accord donc moi je veux j'ai bien nettoyé mon visage là je veux venir appliquer le produit pour vous montrer comment l'appliquer après je veux le laisser reposer 20 minutes d'accord et après le 20 minutes je veux laver mon visage et je vais revenir vous montrer que vous puissiez voir un petit aperçu du premier résultat le, la peau sera brillante bien lisse et vraiment ça euh, c'est quelque chose qui est bien donc il va si vous avez des boutons il va sécher les boutons sur le visage et guérir les boutons. Ça veut dire que ils vont le produit, l'orange, la peau d'orange qui est là va cicatriser les boutons sur votre visage. Et les taches, va aussi, il va aussi les supprimer parce que il a... Les, des bienfaits pour enlever les taches du ah, frise. Peu. Lui, il va sécher le bouton, enlever tous les puces qu'il y a dans les boutons là et vraiment cicatriser aussi. Donc, ça ça va piquer un tout petit peu, mais c'est pas grave. Et comme on dit, il faut souffrir pour être belle, les amis. Donc, voilà. Moi, je veux le faire. Donc, regardez bien comment je fais et faites la même chose que moi, d'accord Appliquez-la comme je veux l'appliquer et laissez reposer comme moi. Cette préparation, vous pouvez la faire deux fois par jour, d'accord Le matin. Tôt Le matin et le soir, juste avant d'aller vous coucher, donc avec mes doigts, je vais venir appliquer le produit comme vous voyez ici sur tout mon visage. Donc, vous voyez comment je fais le j'ai appliqué le masque, le produit sur mon visage, d'accord. Donc, vous allez faire pareil. Il faut savoir que ça va piquer un peu, mais, mais c'est normal, d'accord. Moi, j'ai déjà l'habitude, donc je supporte. Donc, hein, si vous sentez que ça vous pique trop, on le veut là à, à peu près 10 minutes, hein, d'accord? Moi, j'ai l'habitude, je laisse 20 minutes. Non, hein, parce que je sais que euh, ma peau ne risque rien. Donc, à vous, avant de l'utiliser sur votre visage, je vous prie de tester d'abord sur une partie de votre peau, dans votre main comme ça, pour voir comment ça va réagir. Parce que euh, chaque peau va réagir différemment euh, avec le, la dentifrice. Donc, voilà. Moi, je veux laisser reposer 20 minutes. Le temps que ça sèche, je veux laver et je veux revenir vous montrer le premier résultat. Donc les amis, regardez le résultat. Une fois que j'ai nettoyé, d'accord, le visage est doux, il garde sa couleur. Le visage est doux, lisse, hein. sans bouton, sans tâche, d'accord. Et vous allez vraiment retrouver un côté fraîcheur de, sur votre visage. Le visage va être frais et ça fait vraiment du bien d'avoir un visage vraiment frais comme ça donc quand je vous ai dit vous une fois que vous avez laissé reposer le 20 minutes vous rincez votre visage avec de l'eau tiède il faut que ça soit pas ni chaud ni trop froid il faut que ça soit tiède d'accord vous rincez votre visage avec l'eau tiède et après vous allez mettre votre crème hydratante moi je n'ai pas encore mis une crème hydratante moi j'utilise l'huile de coco avec l'aloe vera pour hydrater mon visage donc voilà j'ai pas encore appliqué, je veux faire ça après. Mais juste après avoir lavé le visage, on trouve vraiment un côté frais du visage. Le visage est vraiment... Moi, j'aime beaucoup mon visage comme ça, avec ces produits sympas, naturels. On a juste à prendre ça dans notre panier de fruits ou dans le frigo. Et à tout le tour est fait. On, est, on retrouve une, un visage frais, bel. Et puis, comme on, on souhaite seulement avec des produits naturels, moi, j'adore tous ces astuces, tous ces remèdes avec tout ce qu'on a chez nous. Le reste du produit, vous pouvez la laisser au frigo, d'accord, dans un petit récipient. Vous pouvez la conserver durant une semaine, d'accord, et vous pouvez l'appliquer deux fois par jour, d'accord, une fois le matin, très tôt, avant que le soleil arrive, hein, et le soir avant d'aller vous coucher d'accord et c'est vraiment merveilleux moi j'aime beaucoup donc aimez la vidéo les amis Partagez-la avec vos amis la famille et tout le monde et si vous faites un, pas encore partie de cette belle communauté les amis je vous invite à vous abonner et surtout cliquez sur la cloche pour recevoir automatiquement chaque vidéo que je dépose au ligne je vous fais des gros bisous j'espère que vous vous préparez bien votre fête de noël et que j'espère que tout le monde va bien et euh, se prépare bien pour recevoir la famille et passer de bons moments en famille. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.